Good morning, allez, yidén, et ce soir aujourd'hui, les <fix> louis nishmat, avramor de Khaïbin, et David, David Benfortou, ben, dans fritna, et Richard Benfortou, dans ma fritna, et de voir si vous souhaitez aussi d'une une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous sur ma salle à tout le monde, par exemple, Mishnahéi. Chouma daïanim, chépi katouchtout, ou aussi fouchtout, Michran batel. Amen, chiman mengim yalomer, Michran kayam, imken ma kouar bet diniafe. On a parlé dans la Misha précédente qu'il y a des femmes qui doivent vendre en passant par le Bet-Din, d'accord Parce que, notamment le cas des la divorciée. un homme qui divorce sa femme, après il n'est pas là pour lui payer sa que va, alors elle va au Bet-Din le bet -Din va faire une saisie c'est bien, on va lui vendre c'est bien quand il n'est pas là. Les Dayanim vont faire une Shoum à Dayanim, ils vont estimer un terrain, ils vont lui dire, écoute, toi, il, doit, il te doit 200 000, on a évalué que ce terrain coûte 200 000, tu le prends, tu le vends, et quoi Le problème, il est que chez tout aussi fouche tout. donc Shoum à Dayanim, l'évaluation, l'estimation des Dayanim, du prix de, de, de, fait par les Dayanim, chez tout aussi fouche tout qu'ils ont diminué un sixième ou rajouté un sixième, en réalité, le champ, il coûtait plus. Euh, jusqu'à un sixième, deux fois le sixième c'est le quart, c'est le cinquième, d'accord Donc ça veut dire qu'en fait c'est de 240, ils ont diminué, ils coûtaient 240, ils ont réduit à 200, ça fait un sixième, et ou encore ils ont rajouté un sixième. Et bien dans tous ces cas de figure, Mihran, Battel, leur vente est annulée. Ça nous renvoie un petit peu à la de Ona'a. Ona'a c'est le fait de rouler quelqu'un lorsqu'on lui vend quelque chose, ça peut être l'acheteur, ça peut être le vendeur, qu'on vend un objet à plus qu'un sixième de son prix. Alors, il y a ici, il y a de Onaa, il y a des bien claires, si c'est un sixième exactement du prix qu'il fallait, c'est fréquent avec... malheureusement euh, à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait des touristes qui arrivaient, on entendait qu'ils parlaient français, et du coup, tout le monde faisait augmenter les prix, les chauffeurs de taxi, comme les vendeurs de canettes à la Macolette. Aux... D'accord et ben dans ce cas-là, si on rajoute un sixième, plus qu'un sixième, la vente est annulée. Vous allez voir le vendeur, vous reprenez votre argent directement. Et si toutefois c'est juste un sixième, alors la, la, la fixe comprend la, la vente ou la dernière, vous récupérez le supplément. Il y a toutefois, il faut savoir que cette alacha est vraie pour les biens mobiliers, mais pas pour les biens immobiliers. Pour les biens immobiliers, même si on se trompe, sur si des valeurs beaucoup plus grande, jusqu'à la moitié du prix même. Eh bien la vente elle est maintenue parce que l'immobilier il a un prix beaucoup plus aléatoire, il y a moins de prix fixe. En l'occurrence, cette Mishnah nous pose un certain problème, parce qu'elle nous dit que les Dayanim, les juges, ont fait une estimation erronée de 1 sixième et dans ce cas-là on peut réclamer l'annulation de la vente. Or, s'ils si ont fait une saisie de biens, on parle d'une saisie de biens immobiliers, dans les biens immobiliers il n'y a pas de sixième. pas, ça ne fonctionne pas selon le sixième en général, alors, la, ouais, on a jusqu'à la moitié du prix. Sur ça, ils expliquent, c'est rapporté ici dans le Tosotium Toivre, -il, ils nous expliquent que euh, la raison pourquoi les prix dans l'immobilier, dans on a une marge beaucoup plus grande, c'est parce que les prix, comme on a dit, ils sont beaucoup plus aléatoires. Mais lorsqu'on se fonde sur une, une estimation d'expertise, de, une expertise de professionnels qui sont censés donner un prix, alors là, on ne permet pas l'erreur. Et dans ce cas-là, une erreur de plus qu'un sixième, ça fait qu'on n'avait pas d'intention d'acheter. On considère que c'est. Ça, ça donne un droit d'annuler en la vente. D'accord Ça c'est pour la vie de Tanaka en tout cas. Qui nous dit donc, « Si les, les juges ont fait une estimation, ils sont trompés dans le sixième, on annule la vente. »« Raman Shimon Ben Gamli, il nous dit, non, il faut maintenir la vente, parce que sinon, il a ma de fait. » Il faut... Parce qu'autrement, en quoi la force du Bédine, elle est forte Il y a une que c'est important que ce que le Bédine, il a décidé, alors là lâche une marge de manœuvre, d'erreurs de, de, pour parce que parce qu'on il faut laisser, il faut que imaginez que chaque fois c'est le problème de la démocratie un peu trop violente en ce moment, ça parle beaucoup en Israël et tout ça, mais être trop démocrate et trop euh, commencer à discuter et à remettre en cause des décisions, ça fait qu'à la fin il n'y a, a, a plus du tout de justice quoi. Tout ce que tu vas faire, on va, on va le rediscuter. Le, le badin, il faut une fois que le badin il a tranché quelque chose, il faut lui laisser une marge de manœuvre que même s'il s'est trompé, on revient plus dessus d'accord C'était euh, la Zavara de ben Gamliel qui nous dit donc que, même s'il se trompe, on ne discute plus après le Bédine, une fois qu'il a tranché, il a tranché. Jusqu'à une certaine marge qui est le double du prix. Maintenant, Aval Imassou. la mécha continue en me disant, Aval Imassou, Igeret Bikoret, toutefois, ce qu'on a vu c'est lorsqu'on fait une estimation classique pour un terrain, mais c'est toutefois ils ont fait une Igeret Bikoret, une lettre de visite. C'est quoi cette histoire On va expliquer deux, deux secondes. Alors la Mishnah, vient me dire, ben, dans ce cas-là, « A filo ma khouchavémane, ben même s'ils si ont vendu quelque chose qui valait 100 à 200, quelque chose qui valait 200 ensemble, donc ils ont tombé jusqu'à la moitié du le double du prix, quoi, enfin la moitié, double, ça dépend de quel sens on prend. » Eh bien dans ce cas-là, Mikhan Kayam, leur vend, elle est validée et agréée, cautionnée, même d'après Tanakama. C'est quoi les guerriers de C'est qu'en fait, ils ont vendu un terrain, mais ils n'ont pas vendu de manière à ce qu'ils ont dit, « Va récupérer tel prix. » mais ils ont plutôt fait, ils ont diffusé, ils ont invité tout le monde à venir voir et estimer d'eux-mêmes. Dans ce cas-là, puisqu'ils ont donné une force, euh, d'accord, puisqu'ils ont donné une force que maintenant, on laisse tout le monde venir dans le champ et vérifier le prix, dans ce cas-là, si quelqu'un a quelque chose à redire sur le prix, que le prix est exact, eh ben, il n'est pas exact, il n'a a, a qu'à faire. C'est-à-dire, dans la mesure où on a fait un très grand pire soum, une très grande on a beaucoup diffusé le prix, de, du prix, du, le prix du terrain et on a invité tout le monde à venir le voir. Dans ce cas-là, l'erreur, il faut la, il faut la, la camoufler la, et l'agréer, la à beaucoup plus de manière beaucoup plus large pour maintenir la force du bedding d'une part, sans que des cas par ça, si toutefois le, le vendeur, l'acheteur, il avait un problème, il n'avait qu'à se manifester, on invitait tout le monde à se manifester, tout le monde, personne ne se manifestait donc, donc on tolère beaucoup plus largement l'erreur, d'accord et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de haïsses. La fin, comme tout.